Nous allons nous intéresser ici euh, aux chromosomes qui constituent euh, notre cellule. Donc à l'intérieur de notre cellule, on va retrouver plein de chromosomes. On va prendre une photo de, ce, de ces chromosomes et ça, c'est ce qu'on appelle le cariotype. Retenez que le cariotype, c'est une photo de tous les chromosomes de notre cellule. Alors reprenons notre cellule euh, cellule humaine ici, avec à l'intérieur un noyau en orange et en orange, en orange foncé, vous allez retrouver euh, l'ADN qui est condensé. Avant de se diviser, votre cellule va compacter cet ADN, ce matériel génétique, en petits bâtonnets que l'on appelle des chromosomes. Donc tout ceci, ce sont des chromosomes. Si nous regardons maintenant notre noyau en microscopie avec des colorants, donc les colorants permettent de, de différencier les, les différents types de chromosomes. Bah, premièrement, on observe au début un amas diffus, donc c'est bien le matériel génétique qui est, euh, qui est diffus dans le noyau, donc il n'est pas encore compacté en chromosomes. Avant la division, cet ADN, ce matériel génétique, va se compacter en petits bâtonnets. Donc là, on peut très bien voir que le colorant permet de différencier les types de chromosomes. Donc le problème, c'est que les chromosomes sont tous mélangés, donc c'est difficile d'analyser une cellule comme ça. Donc le but ici, c'est de euh, former un caryotype donc un caryotype c'est une photo de, de tous ces chromosomes qui vont être classés. Alors nous allons analyser ce karyotype humain. Donc on va prendre le cas des cellules humaines. On retrouve nos chromosomes, on va les classer en karyotypes. Alors, Premièrement, ce que l'on peut observer, c'est que tous les chromosomes sont par paire. Alors pourquoi les chromosomes sont en double Tout simplement parce que vous avez des chromosomes qui proviennent de votre mère, donc qui étaient dans l'ovule, et des chromosomes qui proviennent de votre père, et qui étaient dans le spermatozoïde. Donc c'est pour ça que nous avons tous les chromosomes en double. Alors ces chromosomes, ils vont être classés du plus grand au plus petit. Donc le chromosome 1, la paire de chromosomes 1, on voit que les chromosomes sont très grands. Si je prends la paire de chromosomes 22, on voit que les chromosomes sont tout petits. Donc ils vont être classés par taille, ils vont être numérotés. Ce qu'on observe euh, chez l'être humain, c'est que nous avons 23 paires de chromosomes. Donc 46 chromosomes. Tous les êtres humains, tous les... Chaque homme, chaque femme a 46 chromosomes. Alors nous avons 22 paires plus une paire de chromosomes sexuels. Donc on le voit ici, euh, pour la dernière paire, on peut soit avoir le chromosome X qui est plus grand ou le chromosome Y qui est petit. L'agencement de ces chromosomes va déterminer que l'on soit un homme ou une femme. Donc par exemple, si vous avez deux chromosomes X, donc les grands chromosomes, bah vous serez une femme. Si par contre, vous avez un petit chromosome Y et un grand chromosome X, vous serez un homme. Alors ça, c'est un, un karyotype euh, normal. Donc, malheureusement, euh, les, les chromosomes peuvent avoir un profil anormal, c'est ce qu'on appelle les maladies chromosomiques. Donc Si je reprends ici, donc regardez la paire de, de chromosomes 21 qui est ici qui va être composé bah, classiquement de, de deux chromosomes. Parfois, on peut avoir euh, une malformation qu'on appelle la trisomie 21. Donc trisomie, ça veut tout simplement dire qu'on a trois chromosomes au lieu de deux. Donc quand on parle de trisomie 21, bah, ça veut dire que ça touche la paire de chromosomes 21. Donc la trisomie 21 euh, va apporter des caractéristiques morphologiques particulières, un retard mental, etc. Donc l'individu va normalement être suivi d'autres maladies chromosomiques bah c'est ce qu'on va appeler les monosomies donc la monosomie c'est tout simplement un seul chromosome au lieu de deux chromosomes donc il n'y a plus de paire de chromosomes il va manquer un chromosome donc par exemple ici ce sera la monosomie 4 donc parce que ça touche la quatrième paire de chromosomes en général, les individus atteints de monosomie ne sont pas viables, donc euh, bah, ils ne peuvent pas, ouais, ils naissent pas, ou alors ils, euh, ils meurent malheureusement très rapidement parce qu'ils sont mal formés, c'est euh, des malformations très importantes. Donc euh, on observe très peu de monosomie. Donc, cette trisomie-monosomie peut euh, également euh, se produire au niveau des chromosomes sexuels. Donc, là aussi, on va rencontrer bah, par exemple des, des, des individus qui vont avoir trois chromosomes X, d'autres qui vont en avoir un seul. Donc certains individus bah, vont avoir des problèmes morphologiques importants, euh, des problèmes de croissance, etc. D'autres peuvent euh, avoir une vie tout à fait normale et même ne pas connaître euh, leur état euh, parce que ça n'affecte pas leur vie de tous les jours. Donc là, on a un cas particulier quand ça touche euh, les chromosomes sexuels. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que, qu'un ben, karyotype est une photo de tous les chromosomes d'une cellule. Donc les chromosomes sont regroupés par paires. Ils vont être classés par taille donc des plus grands aux plus petits. Chromosome 1 très grand, chromosome 22 très petit. Et ils vont être numérotés donc de 1 à 22 plus une paire de chromosomes sexuels, qu'on appellera soit X ou Y. Donc, Lorsque on est une femme, on a deux chromosomes X. Par contre, les hommes auront un chromosome X et un petit chromosome Y.